Point, quatrième point, euh, les lieux c'est bien mais il y a les personnels. Et nous avons rencontré des personnels franchement magnifiques. Alors évidemment comme partout il y en a qui bossent plus que d'autres. Et il y en a d'autres qui considèrent que euh, voilà, c'est bien d'avoir des vacances un peu longues. Donc euh, pourquoi pas mais euh, il faudrait quand même regarder un peu ça de près. On, a peu regarder, on peut le regarder d'un peu plus près mais ça c'est justement, c'est pas le boulot du rapporteur, c'est le choix de la ministre c'est pour ça que euh, chacun son boulot chacun son boulot la fonction, comme disait quelqu'un qui aurait pu être ami de Montaigne c'est à dire Montesquieu, disant il faut répartir les pouvoirs donc il y a 38 000 professionnels 38 000 professionnels qui ont un boulot magnifique, on les a rencontrés, vraiment. C'est quand même 280 millions de prêts chaque année. Ça veut dire les, les, les rassembler, les protéger, les classer, etc. C'est absolument euh, leur. C'est évidemment clé. Alors. Euh, mais maintenant, ils ont d'autres fonctions. Parce qu'ils n'ont pas uniquement des fonctions de patrimoine et de, de transmettre des œuvres rares à des érudits. La moitié de leur boulot, c'est de discuter avec des gens et, et des êtres humains. Parce qu'il faut bien savoir que même si j'aime follement les livres, l'important c'est l'humanité. Le livre n'est qu'un moyen pour accroître l'humanité. Ce n'est pas le livre en tant que tel. Moi je préfère les gens qui aiment les gens plutôt que les bibliophiles. Je suis fil plus des gens que des biblios. Et donc euh, euh, ces questions-là sont clés, c'est-à-dire que leur fonction évolue, donc ils doivent avoir des formations qui évoluent. Et notamment avec le numérique. Deuxième catégorie. Et si vous n'avez pas tous les trois Maillon, vous n'avez une mauvaise chaîne. C'est les contrats aidés, que je préfère euh, qualifier de aidants, parce que euh, d'accord, ils n'auront pas un emploi, euh, voilà, ils ne sont pas listés à un emploi per euh, permanent, très bien, mais ils sont absolument nécessaires. Il y a les étudiants, qu'on appelle les moniteurs de lecture. Ces, ces étudiants euh, aux États-Unis sont extrêmement nombreux partout. On n'en a que 4000. Donc j'ai vu la ministre de l'enseignement supérieur et elle m'a dit, il faut multiplier par 10. Elle est tout à fait d'accord. D'ailleurs, déjà, ça avance. Mais ça, et puis il y a les, les, les jeunes du service public. Et puis il y a du service civique. Et puis il y a les bénévoles. Les bénévoles, il y en a plus de 82 000. Alors il y a l'association bien connue de Jardin, mais il y en a plein d'autres. Et et euh, cette formidable association qu'on a vue à, à Fleury, Lire, ses vivre. Lire, ses vivre. Et je veux dire, si on veut empêcher la folie qui se peut se développer dans des endroits clos, il vaut mieux lire que de, de, de dériver complètement. Donc vous voyez, ces trois points sont absolument clés comment on les articule. Et leur bonne nouvelle de savoir que les emplois aidés et aidants, ils vont être maintenus dans les zones un peu sensibles. Donc vous voyez, c'est donc, là le schéma. Je finis.